Donc merci à Jean-Luc Udry euh, de son intervention aujourd'hui euh, pour le groupement des mousquetaires à la base de panis sur meuse euh, sur le thème de l'optimisme qui nous a été euh, d'une grande aide. Les solutions euh, qu'il nous a apportées vont nous aider au quotidien, en tout cas on l'espère, on va essayer de les mettre en place. Et, et ce que l'on a préféré vraiment, c'est vraiment sa joie de vivre, son, les exemples qui sont donnés tout au long de la conférence. Euh, voilà, et maintenant... Euh, on lui souhaite également euh, une belle continuation euh, dans les conférences.